Bonjour à toi, chers spectateurs, et bienvenue dans l'ombre des salles obscures, l'émission où je vous raconte des petites anecdotes sur du d'accord de salle de cinéma et sur parfois des jours euh, très particuliers. Là, je vais vous parler d'un jour où on m'a demandé de venir plutôt au boulot parce que c'était un peu la cata dans le cinéma où je travaillais, euh, dans le sens où il euh, n'y ben, avait plus de courant en centre-ville. Aussi, plus précisément, il y avait du courant mais qui s'arrêtait, qui repartait, qui s'arrêtait, qui repartait, et ainsi de suite. Et du coup, bon, moi j'étais encore chez moi, parce que je crois que je devais commencer à bosser qu'à 15h ou 15h30, un truc comme ça, et voilà. Et du coup, on m'appelle vers 13h30, 14h, et on me dit, Valentin, il faudrait que tu viennes plus tôt, parce qu'on n'a pas de courant, et on a euh, plus de 1000 personnes dans le cinéma. Alors je me dis, voilà, attends, attends, attends, comment ça se fait plus de 1000 personnes Et là, je me suis souvenu qu'on était la semaine de sortie d'Avengers Endgame et que du coup on était le samedi de la semaine de la sortie d'Avengers Endgame je, je pense que vous savez si vous étiez dans un cinéma un samedi de la semaine d'Avengers Endgame la tête qu'avait une salle c'est-à-dire blindée littéralement on avait trois salles blindées de spectateurs d'Avengers Endgame en même temps et il fallait réussir à leur relancer la séance. Il y avait une lumière au bout du tunnel. La plus grosse séance d'Avengers Endgame qu'on avait était à 14h. Et au moment où on m'a appelé, il était 13h30. Donc du coup, moi je descends en ville. Je m'occupe de tout rallumer. Parce qu'en gros, pour vous la faire simple, s'il y a une coupure de courant, il faut que vous imaginiez que le projecteur va se couper. Que ce qui envoie le son dans la salle va se couper. Mais pas le serveur. Le serveur en gros c'est ce qui va faire en sorte que la séance ait lieu et en gros c'est ce qui va permettre à la séance de se dérouler. C'est En gros c'est le serveur, c'est l'endroit sur lequel le film est stocké, la playlist qui lit le film est stockée. En gros c'est tout ce que vous voyez à l'écran qui est stocké sur le serveur. Le projecteur lui envoie l'image et le processeur son envoie le son. Donc du coup c'est le seul avantage qu'il y a. C'est que du coup on sait que si jamais il y a une coupure de courant, ça ça va rester allumé assez longtemps pour potentiellement tenir pendant la coupure de courant. Donc du coup, je sais que quand je vais arriver, mes objectifs, c'est relancer les projecteurs, relancer les processeurs son et ensuite, je pourrai relancer directement les séances qui urgent le plus. Du coup, je fais un petit peu les trucs au compte-gouttes. J'arrive, je commence à faire ça, et là, quelques minutes après que j'ai recommencé mes démarrages, ben, je ne sais pas pourquoi, j'entends à nouveau un bip dans le talkie. Parce qu'en gros, j'ai un talkie à chaque fois quand je me baladais pour le boulot, et dès qu'il y a une coupure de courant, en gros, ça va nous annoncer un défaut numérique. En gros, le logiciel qui gère toutes les séances comprend qu'il y a un souci entre le serveur et le projecteur et du coup, envoie un message au talkie-walkie directement nous annonçant qu'il y a un souci, ce qui permet généralement de pouvoir intervenir plus rapidement sur la salle et de savoir un peu plus vite à peu près quel est le type de problème. Donc j'entends ça, donc je me dis, oula, quand même pas eu une autre coupure de courant là et on m'annonce dans la seconde qui suit au Toki que si, il y a eu une autre coupure de courant. En gros, c'était un jour où, je ne sais pas pourquoi, il devait y avoir un truc particulier. On n'a jamais réellement su ce que c'était, en fait. On a vaguement compris qu'il y avait des tests qui étaient faits par la région, mais on ne savait pas plus que ça ce que c'était, parce que tout le monde a eu des énormes coupures de courant à ce moment-là. Et donc, du coup, bah, on s'est retrouvé un peu bête, parce qu'il y a eu une des séances, on a carrément dû l'annuler, parce que là, on ne pouvait pas, ça faisait... Euh, Quasiment une heure que les gens attendaient, ça voulait dire que la séance suivante, pareil, il allait falloir la redécaler. Et le souci, c'est que là, avec un retard pareil, la salune, qui était la plus grande et qui se lançait à 14h, il fallait elle aussi la retarder. Donc à partir de ce moment-là, on a commencé à faire sortir quelques personnes, ceux qui étaient dans des plus petites salles et qui étaient, dans... qui étaient allés voir d'autres films, en fait, on va pas se mentir. Tout simplement, eux, on a essayé de leur relancer la séance le plus vite possible, mais ouais... Ce, ce fut un jour assez croustillant et un jour de panique générale parce qu'on ne savait pas du tout d'où ça venait ni comment ça se passait et le souci c'est qu'on ne savait pas si ça allait durer hyper longtemps. Heureusement il n'y en a eu que deux grosses, il y en a eu des petites mais qui n'ont eu aucun impact heureusement sur les séances, mais il y en a eu deux grosses et on a croisé les doigts tout le reste de l'après-midi pour qu'il n'y ait pas d'autres coupures. Mais en tout cas ce fut une journée sacrément dynamique et une arrivée rock'n'roll. Et voilà, je, je pense que tous les techniciens et les projectionnistes savent de quoi je veux parler, mais il n'y a rien de pire que de débarquer au boulot et d'avoir directement, en arrivant, dans l'instant où on se pose, tout de suite un problème dans la cabine. Il n'y a rien de pire. Voilà, j'espère que cette petite anecdote vous aura plu. Et comme d'habitude, n'oubliez pas ce que je vous dis à la fin, dans les salles obscures, il y a des gens qui font en sorte que vos séances soient sûres.